Salut à tous, c'est ABB Chocolat de IHDF. Cette vidéoconférence montre comment le protocole peut être utilisé pour pré-traiter les données de WAPOR. Le principal objectif du module 1 est de préparer les données pour des analyses ultérieures. Pour effectuer les analyses, toutes les données sont échantillonnées à la même résolution. La plupart des données de wapos sont disponibles à la même résolution. Le rééchantillonnage n'est donc nécessaire que pour les données de l'évapotranspiration de référence et les précipitations disponibles à une résolution plus élevée. Pour l'étude des cas, nous avons identifié la zone à analyser en utilisant un fichier de forme pour découper la zone d'investigation. Ceci est suivi d'une procédure pour masquer les zones non irriguées. Il existe différentes façons d'extraire la zone pour les analyses qui peuvent être appliquées, mais celles-ci ne sont pas détaillées dans ce protocole. Pour les analyses, il est important de sélectionner une zone homogène avec un seul type de culture et une campagne agricole similaire. Il y a quatre étapes principales pour exécuter ce module. Premièrement,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 Le VP, c'est un dossier qui est décompressé à partir de fichiers téléchargés depuis le référentiel GitHub. Donc, on l'ouvre et ensuite on lance Notebook Jupiter. Nous tapons Jupiter Notebook dans la barre d'adresse, puis appuyez sur la touche du clavier entrée. On a ici le notebook jupiter lancé nous voyons ici tous les fichiers et dossiers et si nous cliquons sur le notebook nous devons être capable de voir tous les six modules numérotés de 0 à 5 dans cette vidéo nous allons démontrer le module 1 car le module 0 est déjà exécuté cependant vous pouvez vérifier si le module 0 a été exécuté ou pas. Puisque le but du module 0 est de télécharger les données de rapport, nous devrions pouvoir le vérifier si nous ouvrons euh, des tas de données. On peut voir que les données ont été téléchargées ici. Elles sont téléchargées en fonction du fichier de forme de délimitation qui servira de démonstration pour l'étude de cas qui s'appelle SinaVane. Une zone de production de canne à sucre au Mozambique. Et toute la démonstration des modules 1 à 5 sera basée sur cette zone de projet. Si vous souhaitez exécuter ce modèle pour un fichier de forme différente ou pour une nouvelle étude de cas, c'est ici qu'il faudrait faire des changements. Nous avons les données téléchargées, donc ça veut dire nous devons pouvoir simuler ou exécuter le module 1. Si nous cliquons sur le module 1, cette page sera ouverte et fondamentalement il comporte trois étapes principales. Il commence à importer des modules ou des bibliothèques, puis fait le rééchantillonnage et ensuite il masque les zones non cultivées. Il commence donc à importer les modules ou librairies qui sont des fonctions de modules standards qui sont intégrés en Python. Donc si nous cliquons là dessus, cela signifie que maintenant c'est exécuté. Et ensuite l'étape B ou la deuxième étape est le rééchantillonnage. Il y a donc deux fichiers raster à rééchantillonner dans ce cas qui sont évapotranspiration et précipitation parce qu'elles ont une résolution de cellules plus élevée par rapport à d'autres couches. Donc pour rééchantillonner l'évapotranspiration, nous importons d'abord les données de l'évapotranspiration et ensuite une donnée qui va nous servir de modèle. Dans ce cas précis, il s'agit de l'évapotranspiration réelle. Donc si nous lançons l'exécution, nous devons pouvoir importer les fichiers. Nous pouvons vérifier la taille et la forme du fichier raster. L'évapotranspiration réelle qui a été utilisée en tant que modèle de raster a plus de lignes et de colonnes par rapport au fichier raster qui est l'évapotranspiration de référence. Que nous voulons rééchantillonner et qui a un plus petit nombre de lignes et de colonnes. Quand ce fichier raster de l'avant transpiration a été rééchantillonné, il doit être enregistré dans un dossier. Donc ici, nous sommes en train de connecter avec le répertoire direct du dossier de sortie. Ici, nous avons nommé le dossier de sortie et puis si nous exécutons cette cellule, elle nous donne où se trouve le dossier à créer qui sera dans le sous répertoire du dossier des données. Ensuite, nous exécutons cette cellule qui fait le rééchantillonnage. Quand c'est fini, alors cette étoile va changer en nombre. Maintenant, nous pouvons vérifier le résultat du rééchantillonnage. Donc maintenant, nous avons le même nombre de lignes et de colonnes comme le fichier source et en fait transpiration réelle. Le prochain rééchantillonnage concerne les précipitations et encore, nous recommençons par importer les données à rééchantillonner et aussi les données qui serviront de modèle pour le rééchantillonnage. Et nous pouvons à nouveau vérifier la taille et la forme de la couche à rééchantillonner ainsi que celle du fichier source ou du modèle. Ensuite, nous créons le dossier de sortie où les données de précipitation qui ont été rééchantillonnées seront enregistrées. Elles doivent être dans le sous-répertoire des données. Ensuite, nous exécutons cette cellule. Pour exécuter le rééchantillonnage. L'étoile va demeurer sombre jusqu'à ce que l'exécution soit finie. Maintenant c'est blanc donc euh, c'est maintenant blanc donc ça veut dire que c'est fini. Encore une fois nous pouvons vérifier la taille et la forme du raster rééchantillonné qui a la même résolution que celle du vapeau de transpiration réelle qui a été utilisée comme référence en tant que fichier source. La dernière étape est le filtrage par masquage des zones non cultivées en utilisant la carte de la couverture terrestre ainsi que le fichier de délimitation de la zone d'étude. Pour la carte culture, nous avons utilisé l'ID42 pour enlever les terres cultivées non irriguées parce que c'est la classe de l'identifiant de la carte de couverture terrestre que nous sommes en train d'utiliser dans WAPOR. Donc, la zone du projet, puisqu'il s'agit d'un fichier de forme, le Sinavani que nous avions vu en premier, doit être converti au, fichier, au format TIF. Pour faire cela, nous allons d'abord importer et lire le fichier de forme, c'est-à-dire Sinavani Ensuite, cette fonction effectue une conversion du vecteur qui est le fichier de forme en raster. Ensuite, enregistrez-le dans le dossier de sortie. Donc c'est fait. Pour masquer les zones non cultivées et aussi les zones qui tombent en dehors de la zone de projet, nous commençons par importer les données d'entrée. Les données d'entrée ou les données que nous voulons filtrer sont l'évapotranspiration réelle, l'évapotranspiration de référence, la produc production primaire nette et le fichier que nous utilisons pour masquer est la carte couverture terrestre du sol ainsi que la zone de projet convertie à partir du fichier de forme au formatif Ainsi, si nous exécutons cette cellule, on devrait pouvoir importer les, les données. Maintenant, nous créons le dossier de sortie pour enregistrer les données qui ont été masquées dans le sous-répertoire du dossier d'état. Et bien entendu, nous pouvons vérifier dans quelle mesure ce filtrage fonctionne. Si nous euh, projetons juste la zone de projet, euh, voici le fichier de forme et si nous générons la carte de, de transpiration réelle voici ce à quoi ça ressemble donc elle couvre toutes les zones en dehors du projet et même celles au sein du projet qui ne font pas partie du projet et alors nous pouvons aussi cartographier cette évapotranspiration réelle en utilisant le max des zones cultivables non irriguées, ce qui signifie que nous ne traçons que les terres irriguées qui sont dans cette couche. En utilisant cette couche, et voici ce que nous obtenons. Mais nous avons toujours des endroits en dehors de la délimitation de la zone du projet. Donc, si nous supprimons toutes ces parties qui sont en dehors des limites de la zone de projet, voici ce que nous obtenons. Donc, le filtrage fonctionne de cette façon. Après avoir enlevé les zones cultivables non irriguées, ainsi, ainsi que les zones qui sont en dehors des limites du projet, nous devrions pouvoir voir clairement les données. Qui appartiennent exclusivement à la région couverte par le projet. Nous filtrons d'abord la couche de transpiration et, quand c'est fini, alors il devait être suivi du prochain processus de filtrage pour une autre couche qui est, dans ce cas, l'évapotranspiration. Elle est telle euh, l'étoile reste sombre et ne sera convertie en nombre. Au moment où la filtration est, les, le filtrage est fini. Et aussi au même moment, ce bouton indique euh, que l'exécution est en cours et devient oisif une fois le processus terminé. Donc ça continue de faire le filtrage. Et maintenant c'est fini. Pareillement, on peut enlever les parties cultivables non irriguées. Un pour l'évapotranspiration. Donc cette fonction fait le filtrage puis l'enregistre dans le dossier que nous avons créé. Ok, maintenant c'est fini. Donc, on peut maintenant filtrer la couche de l'évapotranspiration de référence. Et enfin, ce module va se terminer par le filtrage de la pollution primaire nette. Comme je l'avais dit précédemment, il y a plusieurs autres manières pour réaliser euh, ces étapes. Mais voici comment vous pouvez le faire dans Python, dans le euh, notebook Jupiter. pas encore fini, c'est toujours occupé. C'est fini maintenant. Nous pouvons vérifier si nous avons créé tous les dossiers. Maintenant, nous allons dans le dossier des données. Ici, dans le dossier des données, nous avons maintenant de nouveaux dossiers rééchantillonnés également filtrés qui résultent de l'exécution du module 1. Donc, ainsi, le module 2 le module 2 va donc se baser sur ces nouvelles données créées. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo.